sur, le, sur le, le changement climatique. Bon, C'est un sujet un, très important, il est d'ailleurs inscrit dans les traités, donc c'est un sujet que la BCE ne peut pas ignorer. Euh, comment est-ce que euh, vous pouvez euh, vous impliquer dans la lutte contre le changement climatique Les achats de titres d'entreprises qui ont été opérés par la BCE euh, ne seraient pas euh, suffisamment euh, respectueuses de, de l'aspect environnemental. Est-ce que vous pouvez revenir euh, euh, peut-être rapidement sur ces actions menées par la BCE pour agir contre ce risque euh, financier lié au, au climat, mais aussi peut-être d'assurer la transition vers une économie à faible émission J'en viens à ma question, euh, la question des conditions de telle sorte que euh, les banques, si elles reçoivent des, euh, des, des, des refinancements de la part de, de la BCE, et eh bien que ces banques s'engagent de leur côté à soutenir l'économie réelle, l'industrie, à participer euh, euh, au financement de nos services publics et à soutenir la transition écologique. Et euh, donc on, on parle beaucoup du, du fléchage de, de vos investissements et à l'inverse, il est noté que vos investissements actuels, une bonne partie d'entre eux, vont vers des activités qui ne sont pas favorables au climat. Dans les secteurs traditionnels, des grands investissements internationaux, l'extraction et la distribution d'énergie fossile, du secteur automobile, industriel intensif en énergie, producteur d'électricité. De la même façon que quand on raisonne en France sur « il faut investir dans la transition écologique », on réfléchit aussi aux niches anti-écologiques. Donc on a cette même question un, un peu partout. Je considère en effet que les banques centrales euh, peuvent être, et je dirais même, je vais même aller plus loin, doivent être un acteur majeur de la lutte contre le réchauffement euh, climatique. Est-ce qu'un objectif de transition écologique ou de changement climatique euh, pourrait, être, euh, pourrait être inséré dans les objectifs de la, de la BCE Merci. Alors, le euh, climat. Puisqu'il y a eu plusieurs questions sur le, sur le, le changement climatique. Bon, c'est un sujet un, très important. Il est d'ailleurs inscrit dans les traités. Donc, c'est un sujet que la BCE ne peut pas ignorer. Et on, on a communiqué dessus, mais c'est insuffisamment connu. Dans le cadre de notre politique actuelle, où, on, où, en gros, on est neutre par rapport à la structure du marché telle qu'il est, ce qui nous conduit à acheter effectivement des titres d'entreprises euh, dont l'empreinte carbone n'est pas bonne. Mais pour les mêmes raisons, on a acheté aussi beaucoup de, de green bonds. Euh, on détient euh, à peu près. Euh, euh, 20% de l'ensemble des green bonds qui ont été émis dans la zone ils sont, ils sont euro, Ils ont été achetés, achetés par les BCE. C'est une conséquence mécanique, on ne s'en vante pas particulièrement, c'est la conséquence mécanique de nos critères d'investissement qui sont neutres par rapport à la structure de marché en cours. Ensuite, il y a les portefeuilles monétaires qui, qui, qui sont le cœur de, de vos questions. Donc là, euh, c'est quelque chose qu'on euh, qu a commencé à regarder, mais qu'on regarde avec beaucoup de précaution. Pourquoi Parce qu'on a un mandat qui est clair dans le traité, qui est la stabilité des prix, vous l'avez dit. Alors certains d'entre vous veulent peut-être le changer, mais enfin nous on opère dans le cadre du mandat que nous donnent les traités. Et sous réserve de cet objectif, on soutient les politiques de la, de la communauté. Euh, et donc euh, on veut être sûr que tout ce qu'on fait dans ce domaine-là euh, n'affectera pas notre capacité euh, à assurer notre mandat de stabilité des prix. Donc ça demande une étude euh, relativement euh, fine. C'est une réflexion qu'on a commencée. Euh, donc on n'est pas, euh, pas euh, sourd et aveugle à, à ce débat, on y réfléchit, mais avec quand même un point de départ qui est euh, le mandat de stabilité des prix. J'en profite d'ailleurs pour faire une réflexion qui est peut-être un peu plus d'économie politique, si vous, si vous me le permettez, qui n'est pas strictement juridique, qui est que euh, plus vous demandez à la BCE de faire de choses différentes, plus vous politisez la BCE. Euh, on, est, on a été créé dans les traités comme étant une institution indépendante, technique, euh, la contrepartie de cette indépendance Outre la, la responsabilité devant, les, devant le Parlement européen et devant les citoyens de la zone euro, c'est aussi que notre mandat soit étroit. Parce que c'est ça qui nous permet de rendre compte de ce qu'on fait. Et il y a toujours une tentation, parce que la BCE a ce pouvoir qui est, qui est toujours un peu, un peu fascinant, qui est le pouvoir de créer de la, de la monnaie, on nous demande de faire des tas de choses. Plus vous nous demandez de faire des choses et plus ça sera difficile pour nous euh, de le faire parce qu'on devra établir des priorités entre des objectifs différents et euh, on devra pouvoir, pouvoir en rendre compte aux citoyens. Or, établir des priorités entre des objectifs différents, c'est la définition de la politique. Euh, c'est ce que vous faites euh, tous euh, et ça se fait dans des parlements, c'est fait par des gouvernements qui sont responsables devant des parlements. Nous, euh, au Conseil des gouverneurs de la BCE, on n'est pas équipés pour faire ça. Donc, ne nous demandez pas de choisir. Si c'est euh, plus important de euh, pénaliser les entreprises qui euh, ont une empreinte carbone trop élevée, ou de pénaliser les entreprises qui vendent des armes, ou de pénaliser les entreprises qui emploient des enfants dans les pays en développement. Euh, les, trois, les trois objectifs paraissent louables, mais comment est-ce qu'on fait ça dans le détail euh, Ça devient très vite une question qui est politique. Euh, et on a, nous, la BCE n'est pas une institution politique. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, cette politique de taux zéro dont on peut déplorer l'impact sur les banques, c'est aussi une politique qui permet d'investir. Donc c'est la politique qui permet aux institutions, à tous les États de la zone euro, à leurs institutions publiques, à leurs banques de développement, à la Banque européenne d'investissement, d'emprunter à des taux très bas à très long terme pour la transition énergétique et pour le changement climatique. Ça c'est grâce à la BCE. Donc on fournit des conditions financières dont ensuite les États peuvent disposer et faire ce qui convient à leur priorité politique. Si la priorité politique est le changement climatique, les États peuvent décider de demander à la BEI de faire plus dans le domaine climatique. Et elle pourra le faire parce que les taux d'intérêt sont à zéro et parce qu'on achète toujours des obligations de la BEI. Donc de manière indirecte à travers la politique monétaire, on crée un environnement qui est très favorable aux investissements de long terme. C'est aux États de s'en saisir.